Zombie ah non. Euh... Ah non, non, non, non, non, non, pas, lui, pas, lui, pas lui. Plein de ça là. Ah je de... suis La lampe, il bah, n'y a pas d'autre solution que de la foutre là. Ok. Euh... Alors, on ne peut pas revenir en arrière. D'accord, super. Tout va bien. Ok. J'aimerais bien qu'il sauvegarde, lui, là, hein, parce que je ne le referais pas 50 fois, le truc, là, déjà. D'accord, super. Oh non, encore une énigme. Alors... Ça, ça monte là-haut. Bien sûr, on y croit, on y croit. Alors. Alors, intervention. Oh là là. Ah. D'accord. Quoi quand j'appuie sur A, ça m'affiche des démotifs, des, des, des d'accord, ok, et qui reste pas tout va bien, tout va bien. Alors, griffe 0 en haut et le pourcent en bas, griffe 0 en haut, pourcent en bas. Alors, on a une cible là. Alors griffe 0 en haut, pour ça en bas. Là. Griffe 0 en haut. Pour ah, Ok. Deuxième énigme résolu. Cool. Ça, cet épisode est horrible. Horrible, horrible, horrible, horrible à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Pourquoi on a des torches partout, là J'espère qu'il n'y a pas 70 millions de d'énigmes. Hop, alors. Journal de bord, jour. Nous avons perdu le compte. Les Molem nous traitent très bien. Ils en ont fait notre atelier au sein du massif de la montagne creuse, loin des machines des mollènes. Ouais, non, mais là, ceux -là, elles sont super corsées. Les énigmes, crois-moi. Euh, nous travaillons avec les maîtres creuseurs sur un outil qui exploite la puissance électrique émise par le... par, par Molénite. Bien que ces cavernes soient froides, nous nous sentons chez nous. Okay. C'est bien. Ça m'a énormément aidé pour la suite euh, Alors, qu'est-ce qui se passe ici Pourquoi j'ai des torches partout encore là mm -hmm. Mm -hmm. Ah une cinématique. Une sorte de représentation sculptée dans le mur. Ceux qui vivaient ici avaient les humains pour les aider à extraire une sorte de minerai. Ils ont réussi à exploiter ce matériel émetteur que je vois tout autour de l'île. On dirait que les espèces sont creusé plus profondément en abandonnant les humains ici. Bah, il s'est servi tout seul hein. moi je lui ai rien dit qu'est ce que c'est on l'a vu ça il me semble dans la prairie des totems là d'accord succès déverrouillé vape away tu as trouvé la lanterne utilise la touche quoi Près des déclencheurs de la lanterne pour mettre un mouvement, un élément, tu peux l'utiliser en combat qu'est-ce qu'elle touche euh... d'accord okay. alors en fait à la manette les c'est les flèches d'accord c'est quoi C'est des tops C'est quoi ces trucs ouais, C'est des tops avec qui les humains travaillaient. Et ensuite... Encore. Là, c'est pas très clair. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant Il y a autre chose Est-ce que là... Euh... Il y a des trucs à casser. Non. Non, non, non. non. non. Est-ce que je dois prendre une lanterne C'est une bonne question, ma petite puissette. Euh, euh, pour sortir, je suppose. Ah, on doit pouvoir activer ça maintenant. Alors. Ah, yes Jusque-là, ça va, je pense pas que ça a duré. Alors, ah. Juste, j'allais me faire écrabouiller. Up. Euh, ok Je crois que ça pue si je vais là en fait euh, Donc on va monter D'accord hein. D'accord D'accord Donc ok ça m'amène là ah là bas il y a quelque chose et je reviens je peux monter par là évidemment c'est trop simple hop je vais me griller les fesses là c'est obligatoire oh ah bah oui, c'était obligé. Alors. Lui, il fait quoi, là Non, je veux la... La prendre, il y a une cible. Euh... Ça fait quelque chose, ce truc-là Je sais pas. Alors... Je sais pas si ça fait quelque chose en fait. Ah oui, je peux viser maintenant, d'accord. Ça fait quoi Oula, ça va pas être facile ça. Euh... D'accord. Voilà. Ah ouais, d'accord. Oh l'enfer. elle est super vite en fait elle a déjà il vient là ah mon je repars non Oula j'ai pas fait exprès hein. vraiment pas fait exprès ok oh là là là là là là là, là. c'est une blague c'est une blague Oh la vache, j'y crois pas. Ça va être une énorme affaire, ce truc-là. Alors, faut aller à la porte là-bas. Tout va bien Tout va bien. Alors. C'est quelque chose ici. Non. Donc, faut descendre. Bois noble. Salut, euh, comment vas-tu Alors, euh, Je crois que ça va être l'enfer là. Ah puis il y, y, y a un cracker en bas. Pas enfin, un cracker. Hein. Berseker. Euh. de me taper le berserker parce que sinon je vais mourir oh, non, non. oh mais il est couillon ça hein, soit mercredi aïe ah, yeah. ils font mal hein, en fait, non que t'es passé ça va je passe par hasard bah écoute en plein euh, en plein énigme super compliqué dans hein, le jeu pin qui a tendance à faire euh, légèrement euh, monter mon impatience voilà l'énigme est super compliqué alors ici donc on a des chiffres tout va bien Regarde avec la souris. Hop. Ah, ici. Oh la vache. Ah, ici, il y a un interrupteur. Tu viens pas Ah d'accord. Ok. Si je fais ça, je viens là. De la cible d'ici. Non, bien sûr, ça aurait été beaucoup trop simple. donne des, des graphiques alors est ce qu'il faut les remettre ici les mêmes je n'en sais rien alors les dessins c'est quoi alors pourcentage 0 et un schéma chelou est -ce que c'est toujours les mêmes Uh, pourcentage 0 et le C avec le 0. Pourcentage 0 et le C avec le 0. dans le sens inverse alors ok et là donc c'est celui là Je vais vous attendre qu'il revienne là. ok ça fait quoi Qu'est-ce que ça fait ce truc là D'accord, ça fait monter le, le deuxième truc, ok. Euh... Donc... alors donc en gros si je capte bien si je capte bien est ce qu'il y a autre chose Zelda, je sais pas. Euh, donc, en gros, si je piche bien, faut quand les chiffres sont en haut, là, il faut faire monter. Il nous manque celle du milieu, là. Cool. Trop cool. Euh, euh, euh, euh, euh, euh, alors, il faudrait que j'aille là. Ouais, doucement. Il est violent, ce jeu. Les développeurs sont assez tordus là quand même, hein, par rapport aux donjon. Je sais pas, je, je joue pas à Zelda. Hum. Bon, J'arrive à aller au, au milieu là-bas. donc c'était ça oh non mais c'est une blague ok ça m'a activé que celle du milieu que la plateforme qui tourne là euh, super et comment j'active le reste euh... si vous avez des idées aidez moi hein. aidez moi Alors, comment je pourrais activer euh, les deux autres ça c'est fait euh... Oh my god, c'est l'enfer là. Euh... Donc en fait, il faudrait que je remonte. Mais comment j'active les trucs C'est absolument pas logique. Là. Enfin, pas pour moi là. Il n'y a, a aucune logique pour moi. Bon, déjà, il est très nerveux lui. Hop là. Voilà. Maintenant. Euh, réfléchissons. Autre chose. Alors. Je comprends absolument pas ce qu'il faut faire j'ai activé deux trucs déjà c'est pas mal par contre euh... je ne sais pas ah, si je fais ça c'est oh, enfer Ça fait quelque chose hein Absolument rien. Euh, comment activer On a activé le pilier du milieu. Faut, voilà, faut faire tourner les deux autres autour. Ça, ça va être un enfer, je le sens. Comment faire bouger cela là votre, tout seul. Alors euh, le problème étant qu'il faut donc on a activé la, le, le central. Maintenant, il faut activer celle qui est derrière moi là et l'autre au fond. Tout va bien, tout va bien. Pourquoi les, les, les devs ont des idées comme ça, à faire des trucs comme ça Tu peux tirer sur les fusils au mur, non non, non, je peux tirer que sur les, les cibles. Euh... C'est pas toi que je veux. Alors, si je vais en hauteur, comme tu dis. Euh... Là, en gros, il faudrait que j'active celui-là et l'autre au fond, là-bas. That is the question? Les escaliers derrière moi. Non, les escaliers derrière moi, c'est d'où j'arrive. C'est d'où j'arrive ça. J'arrive d'ici. Euh... Non, non, si je reprends ça, je repars là-bas. Non, pas par là. Si je reprends le, le système, je repars en arrière. Hein. Alors, Rishifli. On a de l'électricité là-haut. Comment je peux monter là-haut Il n'y ah, a pas un, un truc que j'aurais raté en bas là. Ici. Lui là. Il me fait monter. Lui là. Ben, vas-y, monte. Oh. Alors, si je fais ça. D'accord, ça fait revenir celui-là. Super, ça m'avance énormément cette affaire. Mmh, mmh, mmh, mmh. En fait, c'est celui-là qu'il faut que je fasse tourner. là. Non, non, non, parce que là-bas, où... je pense pas. Hein. Je pense pas. Je vais tester, mais je crois pas. Hein. Je pense qu'il faut tous les activer. Hein. Ah, non, tu vois, sinon je tombe. Il faut que les plateformes, elles tournent. Je peux pas du tout euh... elle est trop loin. Elle est trop loin. Euh, euh... Ton idée est bonne, hein, mais euh, le problème il est que non. Ça passe pas On va rappeler ça. On descende, c'est pas là. Comment activer ces maudits poteaux Non, je saute pas trop tard. C'est le jeu qui ne le permet pas. Il faut que tu fasses tourner les piliers. Donc, tant que les piliers, il y en a qu'un là sur trois qui tourne. Je ne peux pas sauter dessus. Il faut faire tourner les trois plateformes, en fait. Tu dois activer les trois plateformes pour qu'elles tournent. Les trois piliers, là, ils doivent tourner, en fait. Le problème, c'est comment. Alors, ici, on faire tourner une. Celle centrale, mais la gauche, la droite. Mais du jus. Ben, je sais qu'il faut mettre du jus, Jay, mais où Il y a un problème, il a, est là. C'est comment tu veux que je mette le jus, là. Oui, je suis d'accord avec toi. Non, non, il ben non, faut que ça tourne, en continu. Là au pilier, non, non, non, je peux pas, je fais rien du tout. Et là tu n'as pas de jus là, attends. Ah, ça y est ben, Je crois. Non. J'ai trouvé juste pour la première. Maintenant c'est la troisième. D'accord. Bon, ben, au pif il faut mettre, on a trouvé pour le premier. Hein D'accord, on dira ça. Donc on a deux qui tournent maintenant. Ouais. Deux qui tournent. Et le troisième alors. Comment je le fais tourner maintenant. Alors. Si on regarde. L'électricité elle ne va pas au poteau là-bas. Là, les trois dessins sont allumés. Il y a du jus, c'est bon. Essaye de sauter sur les piliers sans le faire tourner. Non, non, je peux pas. Je peux pas. Il faut que les trois piliers tournent. Ça, c'est sûr et certain. Ça, j'en suis sûre et certaine. Hein. qui est un auteur ben ouais mais comment j'y vais mais là c'est comment j'y vais Ah mais non il repart tout seul aussi Un petit tour de manège. Ah il repart. J'ai appuyé là-bas tout à l'heure, DJ. Celui-là, tu parles Je l'ai fait tout à l'heure. Ah oh. Je m'incline, DJ. Je m'incline devant toi. Je m'incline. Je ne me moquerai plus de toi sur tes lives quand tu râles sur les énigmes. Et je m'y engage. Euh, oui, bon, Non, ben voilà, non. Attends, c'est pas gagné. faut sauter là-haut. Hein, c'est que le début de l'énigme. E hein, euh, je pense qu'on n'est on est pas sorti de là, quoi. Je pense vraiment pas qu'on est sorti de là. On faire ça parce qu'il y a des dégâts de chute. Hein, donc si je peux éviter de mourir, ce serait bien. Ok, donc là, maintenant, faut monter. Sache que là. Bien vu, DJ, Je te félicite. Donc, le truc maintenant, ça va être ça là. Hmm C'est enfer en là. Ah ben non, il ne tourne pas là-bas. JJ! Mais non, regarde, tu vois bien qu'il y en a que deux qui tournaient par ils tournent et pas trois. Il ne tourne pas le troisième. Il hein. est en bas. Vous savez que c'est compliqué, qu'est-ce que vous dites, hein Je tire dessus Qu'est-ce que je tire dessus Où Quoi Où tu veux que je tire Non, là, j'en ai deux qui tournent, on n'a toujours pas activé le troisième, hein C'est trop beau Le deuxième et tu tires sur le cristal. Non, je ne peux Là on a la deux qui tourne. Ah je vais devenir folle. Là on a les deux qui tournent. On n'a pas la troisième au fond. <rire> Ensuite, pour le troisième, va sur le deuxième. T'as pas plus clair en explication. Et sur le deuxième, tu tires pour activer. Là, tu veux que je saute sur les plateformes là Je comprends pas qu'est-ce que tu dis, Jay Va sur le deuxième, sur le deuxième, sur le deuxième quoi Tu tires en dessous Non, va sur le pilier. Va sur la plateforme du milieu. Qui tourne là et que j'aille là Vous êtes fada. Oh là le truc qui va me foutre le tournis moi c'est sûr ça, c'est obligatoire ah. et là, tu veux que je fasse quoi Ça change rien hein sur le cristal activé mais où tu vois un cristal toi déjà ça me fout le tournis là tu parles du cristal là mais il est déjà activé celui qui t'a ah, devenir... ah mais je peux pas je peux pas, je peux activer que ceux, que ceux qui sont proches de moi, donc il faut que je redescende de là. Oh, ça, ça, ça me fout le tournis, sans déconner. Oh, attendez, on va sauter de là. Hop, voilà. 2 sur 3 c'est jamais mieux que rien A priori il a juste tourné un peu Quoi A priori il a juste tourné Un peu le 3 Oui, non, il, a, enfin, il a pas tourné du tout même Puisque là il tourne pas en fait On a 2 sur 3 Bon alors Je sais pas ce que tu as mis mais ça a mis l'automode peut-être il a du temps hein mais des pas là de timing mais non là c'est une question qu'il faut que, que je, je fasse tourner ce troisième pylône. C'est surtout ça. Bien, cette caméra là qui est vraiment pas pratique. Attends En dessous, a priori, tu l'as activé jusqu'à un quart de tour, donc se... Non, non, mais ça y est, elle est activée. Il m'en manque un seul à activer. Toi, dégage. Euh... J'en ai un juste en dessous là. Ah, ah non, j'y étais dessus. C'est pas, pas cool It is not cool Oui mais j'active la plateforme Mais euh, j'ai raté mon coup C'est celui là Je vais faire un abuse report Auprès des développeurs Je dois pouvoir y aller par là avec lui là, non Ben non. Ben non, qu'il est trop bas. Oh c'est en fer en de me taper sur les nerfs pour être honnête aidez moi c'est en train de me saouler même point là hein. exhausted sans foutre des exhausted hein. tout ça pour que les crapauds me disent qu'en fait euh, c'est bien j'ai résolu l'énigme je vais être super contente c'est ça Okay. Mm. Ce on a les trois. encore. J'ai peut-être fait un peu beaucoup pif, hein. Un peu beaucoup pif, là, honnête. Euh, je ne vais pas vous dire, j'ai cherché. Hein, parce que là, c'est... Oui, ce coup-ci, on a les trois. Maintenant, le, le but va être de sauter. à ah, passer de l'autre côté. Savoir s'il y en a d'autres. Euh, le problème, il est là. Ah non, mais je touche plus. T'inquiète pas, je touche plus. Je n'y touche plus. Je ne touche plus à rien. C'est sûr et certain. Ah, maintenant, ça a de passer. Mais après, je sais pas s'il y en a d'autres. Donc, euh... Allez. Un peu. Un peu. Donc là, on a les trois. Maintenant, le but va être d'aller à la porte, là-bas, en face. Mais derrière la porte, qu'est-ce qui m'attend C'est ça, le truc. S'il y a encore des énigmes comme ça, je vais devenir gaga, hein. Hop là. Ah. Ok. Ça a l'air simple, hein, mais ça n'est pas du tout. Ça n'est pas du tout. faut vraiment euh, anticiper la chose et puis euh, espérer que ça passe. Alors. Oh my goodness. Hop là. Il en va avoir... On y croit non au dernier pilier c'est pas juste salut Fred c'est pas juste au dernier pilier c'est Fred qui m'a porté la poisse hop allez hop vas-y vas-y vas bon carrément raté on va prendre son temps J'abuse, non mais tu veux le faire, Jay, hein, sans deck. Mais non, mais regarde, il s'est même pas sauté, il peux rien, quoi. Arrêtez de vous foutre de moi dans le chat, là. C'est bon, vous êtes pas sympa, quoi. Je et... Bon. En plus, un poule tourni, ça fait Titanic. Oh my god. Ben, pour une fois que tu m'aides et que c'est pas moi qui t'aide, Jay, hein. Mais mince! Pour pas dire autre chose, hein. ça famille me sortir. Hein. Ouais, toi, ça va aussi. Sans déconner. Vous êtes pas cool, hein? Le chat, là. Mais, mais à chaque fois, il se être à côté, Ils couillons aussi, franchement, il arrive pas à sauter, quoi. Mandrin en hein. Putain, <rire> j'y crois pas. <rire> Je vais me mettre au yoga. saute avant moi aussi pas après oh. mais c'est le truc qui tourne là ça me fout le tournis hop là je suis sûr ça fout le tournis hop. me dit JJ qui arrête tout, jamais de râler dans les jeux oh mais non c'est pas juste là franchement là c'est pas juste honnêtement c'est pas juste c'est pas juste Mais tu vas sauter! Oui! On y est arrivé! Ah, ah, Alléluia! Alléluia! Attendez, c'est pas fini! On n'est pas. Euh, de, rien, hein, de rien, Ça fait du bien de rire! Ah oui, non mais c'est. c'est. a letter! Ça va, dire, Hein? Ça va. Ah, no comment, GG, parce que j'ai des vagues souvenirs de toi dans des jeux qui font que tu râlais pas mal parce que tu n'y arrivais pas. N'est-ce pas On est où, là hum me dites pas qu'il y en a un autre. Hein parce que là, je, je deviens gaga, moi. C'est 4 ans plus tard. Alors... Remarquez, si ça vous a fait rire, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, c'est fait beau. Oula. Violent, le garçon, quand même. Hein. C'est très violent le truc. hein, Très, très violent euh, pour l'estomac. Estomac fragile, s'abstenir. Et là, c'est quoi On se barre Ça, le but Trouve un moyen de sortir de la voûte. Oui, ça fait un moment que je cherche le moyen pour sortir de la voûte. Hein. Pour l'instant, ça n'a pas trop aidé. on revient, c'est une blague, on revient au début là on revient au début tout ça pour me faire revenir au début non ah tout ça pour me faire re... c'est sérieux c'est sérieux Sérieusement ça. Mon dieu. Tout ça pour me faire quoi Pour me faire revenir de l'endroit où je suis partie au début Mais qu'est-ce qu'ils ont fumé, les développeurs, le jour où ils ont fait ça Qu'est-ce qu'ils ont fumé C'est pas possible D'avoir les idées tordues comme ça, faire faire un cercle aux joueurs euh...